Je vais vous parler de notre perception de l'innovation sociale auprès de notre première étape qui correspond à l'Espagne. Donc, tout d'abord, nous avons commencé par Barcelone et nous avons directement été très surpris par le fait que cette ville soit est passée d'une un, ancienne cité industrielle à ce qu'on appelle une Smart City. On a remarqué qu'il y avait un développement plutôt énorme de ce qu'on appelle les Fab Labs ou Hackerspace, Makerspace, tout ce qui correspond au tiers-lieu. Il y en a plus d'une quarantaine au sein de Barcelone, dont plusieurs qui sont vraiment remarquables, à savoir le Fab Lab de Vardaura, qui est ce qu'on appelle un Self-Sufficient Lab, L'idée, en fait, c'est d'être autonome d'un point de vue agriculture, d'un point de vue énergie et d'un point de vue industriel. Ensuite, on a fait étape à Madrid, où, évidemment, là, c'est vraiment le secteur de l'entrepreneuriat social et de l'innovation sociale qui se développe énormément. On a remarqué qu'il y avait également un écosystème favorable au développement de l'entrepreneuriat social, à savoir des financeurs, des banques, euh, des espaces de travail comme le célèbre réseau Impact Hub, et tout un tas de réseaux d'entrepreneurs sociaux mais également d'éco-entrepreneurs comme Social Emprendedor ou le réseau Green Biz sur, sur l'entrepreneuriat vert. Donc tout ce développement de l'innovation sociale, on le remarque également dans beaucoup d'autonomies, notamment le Pays Basque qui est très développé par rapport à ça puisqu'il y a un centre d'innovation sociale appelé le Centre Denokin qui se considère comme étant la Silicon Valley de l'innovation sociale. Welcome to the Social Innovation Park and we are the first park in Europe. We follow the social entrepreneurs from the beginning uh, with uh, their ideas, uh, with uh, different mythologies, uh, business prototypes, rapid. in this uh, way we can introduce them in European projects. So we have another project called uh, Transition, about networks of incubators and centers of uh, social innovators. The aim of this project is to identify 300 best practices of social innovators who take part in the different countries and identify between 300 uh, entrepreneurs six best practices to scaling up to another countries your eyes and see how far you get in just one day. Take to the sea and open up your heart and see how far you get. Sur d'autres thématiques liées à l'innovation sociale, on a remarqué que l'énergie euh, renouvelable, bien évidemment, se développait de plus en plus, puisque la production d'énergie renouvelable en Espagne atteint plus de 40% et est maintenant le premier pôle de production d'énergie. Euh, L'habitat n'est pas en reste, puisque euh, nous, sommes, nous avons eu la chance d'aller dans un éco-village près de Tarifa, donc, euh, qui est non seulement célèbre pour ses spots de surf, mais également de plus en plus pour le développement de de modes alternatifs de vie et nous avons pu vivre pendant quelques jours dans un éco-village appelé le Molino del Guadalméfi. Dans ces éco-villages, on peut voir non seulement des nouvelles formes d'agriculture, à savoir la permaculture, l'agroécologie ou même euh, de l'agriculture de subsistance, euh, des forêts comestibles et tout un tas de techniques pour améliorer euh, l'agriculture, mais également sur l'habitat avec euh, le développement d'habitations éco-conçues avec des ressources naturelles, qui ne polluent pas les sols, etc. etc. Sustainable Reference est une société de software qui développe des softwares pour promouvoir, encourager la durabilité. In regions, cities or even countries or in corporations. Normally everybody talks about sustainability but how do we become more sustainable as citizens or as companies or as cities. So our tool allows to measure how sustainable a person, a company or a city is and also Um, helps you improve and ranking also. At the end of the day every citizen and any manager of a company they've got in their hand to make better decisions in terms of sustainability including social aspects. We're working in Costa Rica, in India, we've got representatives in over 20 countries and yeah sustainability from our perspective is also uh, applicable in Literally every part of the world. Day to the sea, open up your heart and see how far you'll be free. To the oh. sky, open up your eyes and see how far you can just win. Take to the sea, it open up your heart and see how